Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode d'un jour en conseil, j'ai souhaité partager avec vous mon expérience de la web radio confinée en vous montrant comment nous continuons à produire des émissions de web radio à distance. Nous nous retrouvons avec 10 à 15 élèves volontaires tous les vendredis pour préparer nos émissions de web radio dans la classe virtuelle du CNED. Lors de notre première rencontre, les élèves ont souhaité refaire le générique de l'émission RLP Actu pour l'adapter au confinement. Un élève s'est chargé de sélectionner des musiques libres de droit qu'il a ensuite proposées à ses camarades via le forum de la communauté RLP Actu sur le NT. Les élèves ont ainsi pu écouter les musiques pendant la semaine. Lors de la rencontre suivante, nous avons utilisé l'outil sondage de la classe virtuelle pour permettre aux élèves de choisir la musique qu'ils préféraient pour leur générique. Il nous fallait ensuite un slogan. Les élèves en ont choisi des variations autour du « restez chez vous ». Ils l'ont enregistré individuellement pendant la semaine sur le dictaphone de l'ENT, ont déposé leurs fichier dans mon casier virtuel. Et après montage avec Audacity, voici le résultat. Je reste chez moi, je saute des vies, alors faites comme moi, restez chez vous Restez chez vous Restez, restez, chez, vous. Chez, restez vous. chez vous Restez chez vous, ouais, restez restez chez chez vous. vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez, restez chez, chez vous. Restez chez vous. Concernant la construction d'une émission, les sujets sont proposés et validés lors de la classe virtuelle du vendredi en grand groupe. Puis nous réunissons les élèves souhaitant travailler sur le même sujet dans les groupes de la classe virtuelle. Ils peuvent ainsi préparer le contenu de leur émission, se répartir les rôles et les tâches pour chacun. Nous circulons dans les groupes pour aider et conseiller. Au bout de 10 à 15 minutes, nous nous retrouvons dans la salle principale pour faire le débriefing et définir les objectifs de la semaine suivante. Les élèves peuvent continuer à échanger et à travailler ensemble via le forum de la communauté entre deux rendez-vous. Pour l'enregistrement de l'émission, nous avons testé deux méthodes. Tout d'abord, les élèves enregistrent individuellement pendant la semaine de chez eux avec le dictaphone et déposent leur fichier dans le casier virtuel, ce qui nous permet d'avoir une qualité d'enregistrement correcte, mais nous y perdons forcément en échange et en spontanéité. À leur demande, nous avons testé l'enregistrement pendant la classe virtuelle. Nous avons utilisé OBS Studio pour ça. Nous y perdons largement en qualité de, de son. Par contre, au niveau des échanges de la spontanéité, nous y gagnons, ainsi que sur les retards éventuels des dépôts d'enregistrement. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de tester vous aussi la web radio confinée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site du Collège Louis Pasteur de Brunois, rubrique RLP Actu.